Chers traders et investisseurs, jeudi 26 septembre, bonjour. Alors, les supports dont nous vous parlions hier ont tenu pour le moment. Donc c'est simple, sans nouvelles mauvaises nouvelles, nous visons à très court terme un retour vers les 12 440 pour le DAX. Mais attention à la moindre mauvaise nouvelle, nous retournerons voir ces supports où les enfonceront. Donc la situation reste très fragile, elle est fondée sur la très belle clôture des marchés américains qui résistent à tout, grâce en particulier à la déclaration de Donald Trump. De toute façon, c'est simple, tant que les marchés écouteront Donald Trump, ils ne baisseront pas puisque le président ne veut surtout pas que les marchés baissent dans l'objectif de sa réélection. LOL. Cela dit, en milieu de matinée, les marchés gagnent quand même pas loin de 1%, entre 0,5 et 1%. Donc c'est un beau rattrapage. Et euh, c'est très calme, il n'y a qu'une seule direction, le nord, depuis ce matin. Et dans ce contexte, tout simplement, nous avons fait un trade gagnant sur un, accompagné d'une très belle médaille d'or. Espérons que cet après-midi sera un petit peu plus animé. Nous vous souhaitons à tous de bons trades, une bonne journée et à demain.